Alors, dépend-il de nous d'être heureux C'était la question posée à l'examen de philosophie du baccalauréat il y a quelques années. Dépend-il de nous d'être heureux Qu'est-ce que le bonheur Est-ce qu'on peut le définir Que nous dit la Bible à ce sujet Pour aborder cette thématique et réfléchir ensemble à notre bonheur, ou tout du moins à ses possibilités, je vous propose de comparer à grands traits la tradition philosophique grecque et la Bible puis de voir si cette comparaison nous aide à répondre à cette question initiale. Dépend-il de nous d'être heureux Commençons par l'étymologie et puis par la tradition grecque. Les dictionnaires d'étymologie nous apprennent que les mots « bonheur » et « heureux » sont tirés du vieux mot « heure », lui-même dérivé du latin « agurium », qui signifie « chance » ou « sort ». Bonheur signifie littéralement « bon sort » et « malheur » signifie « mauvais sort ». Cette étymologie rejoint le sens commun qui identifie le bonheur avec la fortune, la bonne fortune. Au temps de Socrate, les sophistes se faisaient les champions de ce sens commun en affirmant que le bonheur dépend de la fortune et de la chance qui permettent de jouir des plaisirs de la vie. Pour Socrate et Platon et Aristote, cette thèse ne résiste pas à l'examen approfondi des choses. Certes, ils admettent que l'infortune et les maux sont incompatibles avec le bonheur. Mais le bonheur ne saurait se réduire, selon eux, à la fortune et à la satisfaction des plaisirs, car le plaisir est éphémère et sa quête est insatiable, infinie. Celui qui s'y livre constate très vite que la quête du plaisir dénature en fait le plaisir et rend esclaves ceux qui se livrent à leur passion. Tout plaisir ne conduit d'ailleurs pas au bonheur. Il arrive même assez souvent qu'un plaisir entraîne l'insatisfaction et une série de frustrations. Selon Socrate, pour qu'un plaisir contribue au bonheur, il doit être conforme à la vertu, à la morale et notamment à la justice. Or, Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, Épicure s'accorde tout à fait avec ce point de vue. Il le laisse d'ailleurs clairement entendre dans sa lettre à Ménécée, dont voici un extrait. « Quand nous disons que le plaisir est le but de la vie, écrit Épicure, il ne s'agit pas des plaisirs déréglés ni des jouissances luxurieuses, ainsi que le prétendent encore ceux qui ne nous connaissent pas, nous comprennent mal ou s'opposent à nous. » Par plaisir, c'est bien l'absence de douleur dans le corps et de trouble dans l'âme qu'il faut entendre. Car la vie de plaisir ne se trouve point dans d'incessants banquets et fêtes, ni dans la fréquentation de jeunes garçons et de femmes, ni dans la saveur des poissons et des autres plats qui ornent les tables magnifiques. Elle est dans la tempérance, lorsqu'on poursuit avec vigilance un raisonnement, cherchant les causes pour le choix et le refus, délaissant l'opinion qui, avant tout, fait le désordre de l'âme. On le voit, Épicure est loin de prôner la jouissance. Le véritable plaisir est pour lui absence de douleur dans le corps et de trouble dans l'âme. Cette définition du plaisir est particulièrement significative car elle situe le bonheur dans la santé du corps et de l'âme. La quête du bonheur doit être la quête de ce qui est bon pour le corps et l'âme, ce qui exclut de laisser libre cours aux passions. Les passions de l'âme doivent rester sous contrôle et tenues en bride de peur de manquer la sérénité du sage. Cette visée est aussi celle des stoïciens pour qui la soumission aux passions de l'âme, qu'entraîne la quête du plaisir, fait manquer à coup sûr l'atharaxie, c'est-à-dire la quiétude de l'âme qui seule peut rendre un individu heureux. Quoique éphémère, le plaisir n'est pas illégitime, bien sûr, dit Sénèque. Le risque, cependant, qu'il excite les passions qui troublent l'âme et compromettent l'atharaxie, reste permanent. Sénèque préconise dès lors non de rechercher à supprimer les impulsions et les désirs, mais de redresser et de maîtriser les désirs par la vertu, afin de les faire participer à la recherche d'une vie conforme à la vraie nature de l'être humain. En résumé, on peut dire que les penseurs grecs se rejoignent dans leur compréhension du bonheur, ni Socrate, ni Platon, ni Aristote, ni Épicure, ni les Stoïciens n'excluent le plaisir et la fortune dans leur phénoménologie du bonheur, mais tous sont unanimes pour reconnaître que le bonheur ne peut se limiter à la fortune et à la satisfaction des plaisirs. Le bonheur implique certes pour eux la fortune et la satisfaction des plaisirs appropriés à la nature humaine, oui, mais à condition que cette fortune et ses plaisirs soient conformes à la raison et à la vertu. Il apparaît en somme aux philosophes grecs que la raison et la vertu doivent être impliquées dans l'avènement du bonheur. Il s'agit ici d'un acquis majeur de la philosophie grecque qui n'a pas été dépassé, me semble-t-il, par les philosophies ultérieures. Les modernes n'y ont apporté aucun surplus, si ce n'est du côté de la psychanalyse et de la sociologie. La première a mis en évidence que l'homme est un être de désir et nous a appris à explorer le psychisme et les passions de l'âme. La seconde a mis en lumière les fonctionnements et les comportements sociaux. Après ce bref survol d'Athènes, voyons ce qu'il en est de Jérusalem. Le mot hébreu « tov » signifie « bon »,« bonne chose »,« bonheur »,« beauté ». Tandis que le mot « raya » signifie « malheur »,« méchanceté »,« mal ». Dans le grec du Nouveau Testament, le mot « makaria » signifie « bonheur »,« félicité » et « makarios » signifie « heureux »,« bienheureux ». C'est ce mot que Jésus utilise dans les Béatitudes en Matthieu chapitre 5. Sur les 58 mentions du mot « bonheur » de la Bible, plusieurs rejoignent le sens commun de « bonne fortune » avec lequel résonne la philosophie grecque. La naissance de Gade provoque ainsi la liesse de sa mère, Léa, qui s'exclame « Le bonheur est venu ». Pour Job, ses épreuves sont malheurs et le bonheur s'est enfui. Pour le Deutéronome, le bonheur consonne avec la prospérité, l'abondance de biens et la fécondité. C'est aussi le cas du Paul d'Actes 14, verset 17, qui explique aux gens de l'Istre que Dieu comble les humains de ses bienfaits en donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles et en comblant de nourriture et de bonheur le cœur. Cela dit, la plupart des mentions du mot « bonheur » dans la Bible correspondent au bonheur de connaître Dieu, de vivre en sa présence ou de lui rendre un culte en sa maison ou du fond de son cœur. La grâce de Dieu transporte aussi les croyants de la Bible dans le bonheur, de même que l'assurance de sa bienveillance, de son secours et de la joie de marcher avec lui. Comme souvent, le sage Coëlette, l'ecclésiaste, présente un discours plus philosophique qui rejoint ici ses homologues grecs. Le sage sait, selon lui, profiter des bonnes choses comme manger, boire et jouir de la vie, qui sont les fruits du travail et des efforts. Mais le sage ne se laisse pas prendre à la quête insatiable du plaisir qui conduit au dérèglement. C'est que le sage sait que telle n'est pas la voie du bonheur. Le bonheur qui se trouve au reste sans cesse contrarié par le mal, les imbroglios de l'existence et la mort qui rend toute chose vaine. Notons au passage que le bonheur n'est pas, pour Coëlette, le souverain bien, et encore moins le but de l'existence. Le souverain bien, le bien véritable, est pour lui la relation intime et respectueuse avec Dieu. Et c'est d'eux ce souverain bien que découle un bonheur qui ne se réduit pas à la bonne fortune du sens commun, mais trouve un équilibre des passions et des appétits qui garde l'ami de Dieu dans une certaine constance, un réel contrôle de soi et des passions, et dans une quiétude qui sait aussi se réjouir des bienfaits de l'existence. Les auteurs bibliques présentent donc une vue du bonheur assez similaire aux grecs mais ils incluent un référent que les Grecs ignorent, « Dieu ». Pour eux, le bonheur ne dépend nullement des possessions et des jouissances, mais de ce que l'on est devant et avec Dieu. Ainsi, alors que les Grecs s'en remettent aux forces de la vertu et de la raison pour orienter la vie et même valider les plaisirs, les croyants de la Bible puisent pour leur part, dans leur foi en Dieu, Dieu qui éclaire la raison et la vertu, et qui comble l'âme en lui donnant sa communion. Dans la logique biblique, c'est très bien de reconnaître qu'il faut modérer ses passions et résister à la quête insatiable des plaisirs pour ne pas en devenir esclave. Cependant, où trouver la force et la sérénité lorsque la raison vacille Où trouver l'équilibre entre la jouissance légitime et l'excès dévastateur quand la raison renonce une seule réponse, dans la proximité de Dieu, car c'est là que s'éduque la vertu et que s'affermissent la force, la sérénité, l'équilibre spirituel et la raison. En conclusion, la vie est faite de joie et d'épreuves, de réussite et d'échecs, de chance et de malchance. Il revient à chacun d'apprendre à construire son bonheur. Construire son bonheur est une affirmation étrange. Pour le sens commun, qui lie le bonheur à la satisfaction des plaisirs ou à la fortune. Mais telle est cependant la leçon des sages grecs et hébreux concernant le bonheur. Le bonheur n'est pas une fin en soi, mais un fruit, le fruit d'une âme apaisée, sereine, tenant sous contrôle ses passions et sachant modérer ses ambitions, ses attentes et son indice personnel de satisfaction. Si la raison est assurément un chemin possible pour atteindre cet équilibre, combien plus une raison alliée à la foi et guidée par la foi saura-t-elle nous conduire pour trouver l'équilibre indispensable au bonheur, que les jours soient favorables ou qu'ils soient difficiles. Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité, crie une femme à Jésus lors d'un de ses meetings. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, lui répond-il, pénétré par la sagesse biblique. Makarios, heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Enseignement du Maître à méditer souvent.